Salut On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Europa Universalis 4. Comme vous le voyez à l'écran, à l'instant l'Autriche vient de recevoir, d'hériter de la Hongrie. Je ne sais pas si c'est lors d'un changement de dirigeant ou si ils l'ont annexé depuis longtemps et c'était prémérité. En tout cas, la, la conclusion est la le même. Euh... Les territoires que je revendique sont désormais sur l'Autriche et non plus sur la Hongrie. Euh, de ce côté là, le Baloutch a mangé encore un morceau du Timoride et je me suis dit que un vassal baloutch c'était plus intéressant que tous les autres parce que le Baloutch a des territoires, euh, des revendications, des, des provinces légitimes plus exactement. Sur le reste euh, côté indien, ce qui m'intéresse encore plus. Et donc dans l'optique où, où Ajam serait annexé, je pourrais attaquer les Balouches et m'en faire des vassaux euh, facilement. Autre idée, avant, si jamais j'arrive à arriver à état tampon avant d'annexer complètement Ajam, ça me permettrait de d'avoir de, de, les Balouches et Ajam à la fois, ce qui ne serait pas de refus. Dans le, dernier, dans le dernier épisode, on avait pris des provinces à la Moscovie, petit rappel. Euh, et tous les états voisins, avaient, quasiment tous, avaient quitté l'un après l'autre. Je crois que le qui est trans j'ai fait hors caméra. Euh, ils ont à peu près tous quitté l'Aqua. Voilà, voilà. Euh, les marchands demandent des privilèges. Euh, on va accepter, je pense... En revanche, ça me baisse un peu ma... mon contrôle du pays. Faut pas que je descende en dessous de 30%, donc je peux plus me permettre. Si c'est 5%. On va donner des droit officier au ou Du coup, il considère que euh, j'ai des nouveaux points à dépenser en capacité de gouvernance. Euh... On va les garder, je pense que j'en aurais besoin pour euh, les états d'Ajam. Il y en a beaucoup qui doivent très être, être très intéressants Ah c'est une annexion D'accord Est-ce que... Trop tard le message est disparu Je pense que c'est une annexion standard euh, Avec des points et tout Et pas une mort de dirigeant ouais, Il a 45 ans Ce serait étonnant qu'il ait été de l'Autriche Alors l'ordre de tonique a perdu Face à la Pologne et à la Lituanie En partie parce que j'ai sorti la Moscovie de leur guerre Contre la Suède La Suède reste une dépendance du Danemark Le Danemark m'apprécie beaucoup J'ai trop de points militaires On va les utiliser Par exemple là La carte s'actualise pas j'ai compris Je pourrais les utiliser là aussi C'est turc. turcs Voilà, arrêtons-nous là. Histoire que ça me coûte en plus un peu moins cher. J'ai Pour l'instant, j'économise des sous et je fais pas de guerre parce que ça rapporte plus d'avoir mes armées au repos. Et du gain. Parce que je vais avoir 4000 à payer. Et il vaudrait mieux que je sois en moyen de les payer. Bohème contre Autriche. Autriche est alliée à plein de gens. D'accord, donc là c'est. C'est téméraire. Hein J'ai pas d'autres mots. Euh, finalement, on va pas garder nos sous, hein, puisqu'ils veulent qu'on vienne les aider. Ce que je comprends tout à fait. J'ai 4 provinces à prendre à l'Autriche. 4 provinces, c'est pas suffisamment pour qu'ils soient en expansion agressive trop élevée. Je l'espère, ou pas avant la fin de la trêve. Euh, et c'est suffisant pour euh, avoir une avancée territoriale assez nette. Ça me permettrait de faire une jolie frontière avec Belgrade et ces 3 provinces-là, la Bosnie est allié à Silei. Ça protège pas tellement d'être allié à Silei. Mais pour l'instant, ce qui te protège plus, c'est d'avoir une trêve. On va déplacer encore les armées qui ne bougent pas. Une ici. Une ici. Et celle-là, en arrière. Et... Et, et, et, et on attend la fin du mois pour l'effort et on rejoint. avec Nogai fini, j'ai pas de revendication sur eux, mais je suis en train d'en faire. Euh, je me dis que Nogai c'est des territoires assez pauvres, enfin, moyennement pauvres, disons, euh, facile à prendre, loin d'autres pays qui auraient une expansion agressive délirante. Enfin, les Ouzbeks ils ont un ça va peu impacter la Lituanie et la Pologne ça a beaucoup impacté la Moscovie la Transoxiane mais ils sont déjà tout rouges donc euh, on s'en soucie peu comme la Grande Horde je pourrais les achever un jour ou l'autre d'ailleurs je pourrais les attaquer mais on fera ça une fois j'ai encore beaucoup de surexpansion d'ailleurs c'est bientôt résolu mais on va se donner à, à, à, à fond dans la guerre contre l'Autriche et après on s'occupera de la Grande Horde d'ailleurs il y a Avar qui est, euh, qui est indépendant c'est un tout petit état, on va pas le manger tout de suite. Si ça se trouve, je l'occasion à un moment d'en faire un vassal. Euh, Mandrezan. Ah, je voulais attaquer Mandrezan aussi. Nogai a rejoint la koa contre moi, ils étaient plutôt en train de me sortir, maintenant ils rejoignent. Peut-être que c'est parce que les Mamelouks sont en guerre qu'ils ont quitté, ouais. Ça se tient en tout cas. Alors, l'Autriche, c'est probablement un gros morceau. Ils ont 43 000 hommes. En revanche, nous avons 100 000 tr... enfin, fantassins. Et nous avons cent mille fantassins. 100... 140 000 fantassins. Donc, en fait, c'est pas très effrayant. Ils sont en train de se faire siéger par des mamelouks qui n'avancent pas. Je préférais. Et pour l'instant, ont... en fait, ils ont un allié. C'est Phare. Qui est en train de se faire attaquer par Hormuz. A priori, ça va être les rigoristes. Je pense que l'Autriche, malgré ses nombreux alliés, ne fera rien du tout. Moi, je vais prendre, je, je, je, je peux gérer l'Autriche et Ferrari facilement. Je pense que la Bohème peut gérer facilement... Euh, euh, comment ça s'appelle, ce pays Mon dieu, c'est l'Autriche aussi est-ce qu'ils ont hérité de la Poméranie Qui était très grosse Non, ils ont hérité du, du Brandebourg probablement. Eh bien. Comment s'appelle ce pays L'Autriche. Séparatistes hongrois, très très nombreux. Euh, ça, c'est pas légitimement hongrois. Si. Tant pis. Euh, si on peut éviter les Hongrois, je le ferai bien. Parce que euh, si la Hongrie se libère, euh, c'est b hein On va laisser j'ai split. J'ai pas de revendications sur euh, le split et Jadra. Pourtant c'est le province qui m'intéresserait. Alors mon diplomate est revenu. Je dois pouvoir attaquer Mande Raison. J'ai pas de Casus Belli. On peut en refaire un. Tout ça pour finalement les donner à gem c'est pas pas idéal. Il manque une province sur la Transoxiane pour pouvoir les attaquer et les prendre en propre. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Ah, il m'attaque. Est-ce qu'on se replie Ouais, on va se replier. Euh, ouais, je vais pas partir de partout par contre. Ouais, non, les Hongrois, euh, ils m'ont l'air... Euh... Ouais, c ils se sont pas révoltés au bon moment. Je leur ai réglé leur compte un peu trop vite. On peut leur laisser siège, on verra ce que ça donne. Enfin, ce... cette province. Euh... Avançons. Je sais pas ce qu'ils revendiquent, une province, côté Autriche. Et peut-être plus euh, dans le nord, ouais, et une province dans le nord. Et on se bat pour Odersan, C'est celle-là. Eh, Oderens. Je serais ravi de, ravi de recevoir euh, trois provinces et que la, la Bohème grossisse sur l'Autriche. La, Plutôt de ce côté-là. Idéalement, j'aimerais qu'ils prennent des provinces dans le nord. Pas des provinces dans le sud. Oh, il y a des gros paquets par là. J'arrive un peu tard, c'est déjà gagné. Beaucoup, beaucoup d'Autrichiens. Non, on va rester là non, on va du côté de Vienne on a une armée là qui peut avancer plein de petits morceaux par plein de petits ouais, morceaux d'armée ce que je voulais dire On peut pas aller sur la province là d'accord. On va défendre euh, les bohémiens en restant à côté. Ah, ils attaquent. Ils attaquent plus. Ils attaquent là maintenant. Ah et ça je peux pas aider Fastosh. Ah oh, ils sont 37 000. A priori ça va Non, ça va pas le faire. Et ouais, du coup Ajem se retrouve tout seul. Pas cool pour eux. Bon, en, moment, en même temps j'avance. Très loin. C'est là, il est complètement enclavé. Bon, il commence entre l'Autriche et la Hongrie. À partir du moment où l'Autriche et la Hongrie sont ensemble, il a plus de grandes chances de, de rester indépendant et tout. Bon, ça m'attaque. On va recruter un général. Je peux pas... Ah, ça c'est trop long. Ça par contre c'est assez rapide. Go, go, go, go, go, go. Heureusement qu'il y a eu la dernière armée. On a gagné. Ah, j'ai une province à reprendre là. Après on rassemblera eux. Par exemple ici, pourquoi pas. On a moins 35, ils ont sûrement un bon fort la bohème. Juste un niveau 3. Peut-être pas beaucoup de.. Pas beaucoup de canons. Après ils viennent.. Qui annule tous ces traités. Vite, On va sauver d'Alassie. on a perdu le siège de Stettin. On a des canons ici. Servons-nous en autre pas. Ah, je me fais attaquer ici ils sont pas super nombreux. Genre de l'aide des bohémiens, ils vont perdre large. je sais pas pourquoi ils ont tenté ce combat, d'habitude l'IA est assez futée, elle se lance pas dans des batailles qu'elle peut pas gagner. Peut-être qu'ils comptaient sur des renforts qui étaient vachement trop loin. Ouais, je vais perdre là, ils sont beaucoup trop. J'ai pas envie de déplacer les autres trop. C'est pas grave. Ah, se replaient loin, ça c'est plus embêtant. On fait 25 de score de guerre. On n'a pas encore leur capitale. Mamluk a rejoint, la Akoa contre moi. Hop, oh, tous les trois là. Descendez. J'ai une bataille j'ai bien fait d'envoyer tout le monde c'était pas une bataille gagnée d'avance pour en dire peu avancer par là vous un, un groupe va aller se battre euh... c'est vrai qu'il y a beaucoup de de terrain chez les alliés de l'Autriche on doit les forcer à perdre à se rendre plutôt qu'à perdre. Pas vraiment les forcer à perdre, mais... il ah, y a une armée qui s'arrête là. Oh, il, euh, ça pique, les, ongles, on les bohémiens se sont occupés des autres. Alors toi, attends un petit peu. va donner un coup de main ici, histoire d'être sûr que... Tout le monde se rend. Ah oh ouais. On s'en sort plutôt bien dans cette euh, lutte contre euh, le sud de l'Empire grosso modo, plus Ferrari, non, et l'Autriche qui a des territoires au nord, mais il doit y avoir un tiers des pays de l'Empire euh, impliqués dans la guerre, enfin, en, en termes de puissance, pas en termes de nombre, en termes de nombre il y a probablement moins. Augsbourg est tombé, voilà, c'est une province euh, très importante, ça c'est adversaire encore, ah, ils sont pas impliqués dans la guerre, c'est trop long comme détour pour moi, il y a un fort là par contre à, Aug à Augsbourg. On verra si ils sont toujours là quand euh, on, fera la avec, on fera la paix avec euh, l'Autriche. Augsburg se rend. Ça devait arriver, c'est arrivé. Fin du siège de Mantova. C'est beaucoup trop long, on va par là plutôt. l'offre de badge je crois c'est ça tout le monde tout le monde lâche l'Autriche il va se faire arrêter un gros morceau après on pourra demander la paix à l'Autriche là ça avance vraiment pas il y a que peut-être parce qu'il n'y a pas assez de, de canons il y en a qui vont au golfe de Venise il se replie euh, en aval De raison, toujours allié à phare. Bon, du coup, je perds des sous là d'en gagner, c'est pas ce que je voulais. Qui rêve de perdre des sous aussi? Et je vais pas en avoir pendant la paix, probablement. encore en Gold de Venise, il se replie. faire des pillages peut-être sur certaines provinces. Si je reçois 4 provinces, c'est sympa. Sinon je serais déçu. Si je m'en donne 3, c'est déjà ça. On va charger d'eux aussi. Il faudrait juste une autre armée pour phare. Ou alors on laisse un mini d'hommes ici. On essaie de tout faire avec une seule armée. Euh... Je pourrais en, en dépêcher une demi-armée euh, jusque là-bas. Ça ne va pas nous empêcher de gagner. Euh, vous allez dans le nord. Je leur ai laissé juste la province qu'ils ont revendiquée de façon à être sûr qu'ils prennent des provinces dans le nord et pas dans le sud s'ils si en veulent faire à réanuler tous ces traités et lâche beaucoup de thunes. On a 99 sur euh, l'Autriche. Ah. Autriche cède 1, 2, 3 à Bohème. 1, 2, 3. D'accord, et elle rend une province à Silei. J'aurais préféré avoir plus de provinces plutôt qu'en donner à Silei, mais d'accord. Bohème euh... gagne de la démonstration de force. Euh... Prestige évolue. Ça me coûte un tout petit peu de points diplômes. Hop. C'était facile quand même. Je pense que ça valait la peine. Euh, Herzégovine, euh, je pourrais les achever peut-être comme ça j'ai pas trop de sur-expansion d'expansion agressive peut-être qu'ils ont fait attention à ce que je passe pas les, les 50 euh, ni avec l'Autriche, ni avec Ferrari, ni avec Gênes dans la mesure où j'ai déjà des des ennemis importants. ça se trouve c'est vraiment comme ça que c'est calculé et, et bah euh, en même temps euh, j'ai pas eu beaucoup de provinces. en même temps merci de pas avoir mis Gênes euh, et Ferrari dans la dans la quoi c'est à dire qu'ils n'y sont plus et ils reviendront pas de sitôt. Sauf si je m'attaque tout de suite à la Bosnie, donc on va peut-être attendre un poil. Ils vont en ils font il le contour. Euh, on va prendre une autre armée pour peser un peu plus. plus. Est-ce qu'on attaque la Transoxiane après Pourquoi pas, hein. Je une question chez eux au moins Toujours pas Constituer un réseau d'espionnage Je pourrais attaquer Nogay Mais il est dans la coase, C'est à dire que j'aurais les mêmes looks avec lui Bon c'est pas grand chose Et le Yémen mais bon Et Hormuz ici Mais je les compte même pas Laissons les partir vers la capitale En vrai je pourrais attaquer la Bosnie Les achever Ah non parce que j'ai une trêve. Ce serait un mauvais plan Grande Horde Voilà une bonne cible parce que j'ai des... aucune revendication sur la Grande Horde. Ça, c'est une erreur. La Avar va se refaire manger par la Grande Horde finalement. On va probablement donner les phares à Jam et bah, les deux en fait. à ah, la bonne heure un artiste turc pas tellement besoin je crois qu'il rapporte du prestige artistes je sais plus dans quelle catégorie ils sont oh, peu importe on va les attendre un peu ils sortent tant pis on va prendre une langue de province On motivera peut-être ils reviennent euh... non ils vont en d'arabe ils font un contour bizarre bon allez avec Ajam et Rompu, ils sont pas rebelles alors qu'ils sont très très gros parce que je leur ai donné plein de provinces. Il faudrait pas qu'ils deviennent rebelles, ils sont à zéro, ça c'est chouette. Le Truc c'est qu'ils font, un... font plus 56 pour le développement. les phares, ils ont des troupes, ça les rassure un peu. Ils ont tort de croire que des troupes vont leur suffire pour survivre ah et puis j'ai pas siégé leur euh, leur alli oh, trop de points militaires toujours pas la tech 4300 ça coûte euh, je dis la tech mais c'est l'institution dont je parle C'est des orthodoxes, je préférais donner des points à des sunnites. Cela ils sont pas très proches de la fin, E plus, mais lui il est très proche de la fin. Voilà, d'ailleurs il a fini. Oh, la Pologne l'a adopté. Ah oui, c'est vrai, la Pologne ils sont réformés, ils ont eu un boost. J'ai remis maintenant maintenance à zéro, il n'y a plus d'armée adverse. Il faut que je gagne des sous. Ou alors sinon je vais devoir m'endetter de énormément pour prendre la réforme. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire ici Je voulais utiliser E par exemple pour aller accélérer le siège. 35, c'est mieux. 28 maintenant. Alors, les phares, peut-être que vous avez compris. Voilà, vous avez compris. Je sais pas s'il y a moyen d'accélérer. Là on est à 5 par mois, c'est beaucoup. D'ailleurs, je pourrais un peu avancer là-dessus. Ah, il y a la corruption pour l'instant, on va pas le faire. Stabilité ou prestige Stabilité faut que je lutte contre la corruption aussi. Pas trop qu'elle se développe. C'est mon armée qui me coûte super cher. Je dépasse pas la, la limite quand même. Non. J'ai juste énormément, énormément, énormément de soldats. Bon, voilà. Euh, C'est parti, on a des catholiques à convertir. On va prendre un niveau 1, hein, pas cher. Je me fais quasiment 50 ducats par mois. J'ai plus de pro... plus de revendications sur la Pologne et la Lituanie. Nogai s'est retiré. Ajam ah, m'offre un mariage. Acceptons-le. Hmm. Laissons les faire, ça donne euh, même pas suffisamment d'agitation pour qu'ils se soulèvent. Seul truc, il faut pas que ce soit des provinces où j'ai envoyé un missionnaire. Sinon ça marche plus, c'est ça. ok. Olteni et Severa. Je ne sais pas où c'est Olteni, Severa. Ça m'étonnerait que ce soit par là. Euh... On va payer pour l'instant. Ah, c'est là C'est les provinces qui étaient hongroises. donc Elles ont été converties au catholicisme. Et maintenant, comme l'Autriche est protestante, elle est en train de convertir les pays voisins. Enfin, les provinces voisines. Tous les pays sont devenus réformés dans le nord de l'Italie et en Pologne. Ce qui est curieux, c'est que le centre était en bohème, que la bohème est restée catholique alors que généralement elle tombe. C'est une des premières à devenir protestante ou réformée. Mais là, au contraire, elle est catholique et elle a plein de cardinaux. J'avais d'ailleurs misé sur le fait que... Enfin, parier, qu'elle deviendrait très vite... Euh, protestante ou réformée. réformée. Elle avait un siège de réforme réformée. Et à la place, elle a converti son voisin quelques petites provinces et elle a réussi à détruire le siège qui n'était pas à la capitale visiblement. Donc elle a vraiment converti. Elle doit avoir une puissance de conversion des missionnaires très importante. Ou alors elle a eu un événement, je sais pas trop quoi. Parce que parfois, ce qui arrive, c'est que euh, l'empereur impose, euh, l'empereur ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, impose la religion à un pays et si jamais le centre est sur sa capitale, comme sa capitale est convertie, le centre est détruit. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé pas mal de fois pour euh, imposer la, enfin, détruire les centres de réforme rapidement avant qu'ils se répandent partout. Euh, quand on est à cet état là, euh, pour l'empereur il vaut mieux être protestant et puis voilà. qui ouais, se sont pris des provinces là-haut je trouve ça pas mal ça hein. c'est des provinces sur lesquelles j'avais absolument aucune revendication on a plus de trêve avec la bosnie j'ai envie de les achever mais en même temps on a aussi expansion agressive c'est quasiment retombé allez mettons un petit boost d'armée Faisons une revendication en Pologne et libérons le diplomate. Lui, il est où En Grande Horde. Ah oui, il faut que j'attaque la Grande Horde, j'avais dit. qui est mort. Euh, J'ai désactivé les préparatifs de guerre automatique. Je ne considère pas avoir besoin de mes forts, là. Déjà, la maintenance de l'armée, à max, c'est trop. On n'a pas besoin. Ça va être pareil sur la Grande Horde, d'ailleurs. Pas besoin de avoir une mode de l'armée très élevée. Juste est-ce qu'on peut passer chez Siley Toujours pas. Je sais pas si je peux leur faire perdre de la stabilité comme ça. Je crois qu'il faut plus. Mamelouk a quitté la Koa. Ça me fait penser que j'ai encore plein d'indications sur les Mamelouks qui n'expireront jamais, bien heureusement, pour moi. On peut peut-être regarder la stabilité qu'ils ont, ils ont deux points de stabilité. Il ah, y a des Serbes révoltés. Gagné. Ah bah l'Autriche nous en débarrasse. Enfin, s'en débarrasse. Ah c'est là, il a fait un détour. Euh... Ok. Juste que je suis arrivé à les attraper. Ok, nous cause des soucis. Je devrais activer un ou deux forts. Peut-être ça me suffirait. Non, c'est pas que je vais eux. Hop, on les attrape. A priori, c'est fini. On va... Mettre les cheveux à côté, histoire qu'ils puissent pas faire de soldats. Bien joué, mais c'est fini. Ils veulent toujours pas. Hein. Bon, maintenant c'est fini, fini. Vous n'avez pas l'institution, ça m'étonne pas. J'ai conquis la Bosnie. Maintenant, j'ai des missions pour le Danube. Et sur une autre branche, j'ai la Transylvanie. Pour ça, il manque une province Valac. Transylvanie et ça aurait été fini. Ce sera fini pour les territoires que je suis censé conquérir dans cette région là, Alors, pour lequel j'ai des missions euh, facilitantes. Toujours pas d'alliés. On va remonter un peu à mon de l'armée. Pas besoin de beaucoup non plus. Je fais une guerre vraiment pas chère. Euh, Straquant. Retirons ça, ils font trop pour que je les mange en une fois en effet. Général, deuxième général, troisième général, ils sont là ou là? Ouais, c'est ça. Voilà, le tour est joué là. Laissons les faire. Euh, plus de troupes. Toutes ces provinces sont assiégées. Je veux gagner des sous. Un bon berger dans ces moutons, ne les tue pas. D'accord. Mmh, Améliorant la situation, c'est des points faciles. De développement. Après ça me coûte des sous comme beaucoup d'événements, je les prends et... après je me dis en fait j'aurais eu besoin de sous. C'était où le holtennis C'était là. Il me reste plus tellement de provinces. Euh grec et bulgare et après on aura des serbes que je n'ai pas accepté mais que je pourrais peut-être accepter ça représente un pourcentage important non, ah 6% d'état que j'ai créé d'ailleurs pour la plupart bah, après on pourra convertir les serbes grâce à ça, ça euh... Les Bosniens, ils ont leur propre culture. et ouais, ça aurait été trop trop facile. Pourquoi vous voulez passer une guerre entre France... Enfin, avec France-Gênes, qui implique la Saxe, la Suisse. Je vois bien Gênes attaquer... Euh... D'accord, face à Genève, dans la conquête génoise de... C'est ça euh, Je sais pas du tout à combien de tarder euh, bah on a fini pour cet épisode on se retrouve bientôt pour le prochain.